Tester un contacteur heure-creuse, comment faire Plus d'eau chaude. Quelle surprise désagréable Plusieurs causes de cette panne du chauffe-eau sont possibles. Nous allons voir dans cet article l'une d'entre elles. Il s'agit du mauvais fonctionnement du contacteur heure-creuse. Généralement, dans une installation correcte, le dispositif d'alimentation et de protection électrique d'un chauffe-eau à accumulation se présente ainsi. Un ensemble composé de deux disjoncteurs divisionnaires thermiques, et d'un contacteur heure-creuse, un disjoncteur divisionnaire 2A pour la protection du contacteur, un disjoncteur divisionnaire 16 ou 20A pour la protection du chauffe-eau, et le contacteur. Tous trois sont placés sur un rail du tableau de répartition de l'installation électrique, avec un interrupteur différentiel 30 mA qui protège tous les modules sur ce rail, dans le respect de la norme C1500. Alors avant tout, il faut être conscient que pour tester ce dispositif, nous travaillons sur des modules et conducteurs sous tension. Par sécurité, il est préférable de porter des gants isolants et des lunettes de protection. L'idéal pour faire ce test est de l'effectuer pendant les heures creuses. En général, la plage d'alimentation du chauffe-eau en heure creuse est de 8 heures, située généralement entre 22 h et 7 h Pour connaître le créneau exact, se référer à la facture du distributeur. Pour tester ce dispositif d'alimentation électrique du chauffe-eau, je vais utiliser un multimètre. Le cordon de la sonde rouge branché sur la borne centrale commune aux différentes plages de mesure. Le cordon de la sonde noire branché sur la borne COM. Je place le curseur du sélecteur sur la plage de mesure du voltmètre courant alternatif sur le plot 500V. Partant du principe que le tableau de répartition de l'installation est bien alimenté en électricité, je commence par vérifier à la sortie de l'interrupteur différentiel que le dispositif est alimenté. Je mets en contact la pointe de la sonde noire avec la borne de serrage du neutre N et la pointe de la sonde rouge avec la borne de serrage de la phase. L'écran du multimètre affiche 234 volts. Les modules sont bien alimentés. Je vérifie maintenant que le disjoncteur de protection du chauffe-eau alimente bien un contacteur. Je mets en contact la pointe de la sonde noire avec la borne de serrage numéro 1 du contacteur et la pointe de la sonde rouge avec la borne de serrage numéro 3 du contacteur. L'écran du multimètre affiche 234 volts. Le disjoncteur de protection du chauffe-eau est bien alimenté. Maintenant, considérant que je suis pour effectuer ces vérifications dans le temps de la plage horaire des heures creuses, je vais vérifier que la bobine électromagnétique du contacteur est alimentée. Sur ce type de contacteur, cette alimentation part, pour ce qui concerne le neutre, du disjoncteur 2A jusqu'à la borne A1. Pour ce qui concerne le conducteur de phase, il part du disjoncteur 2A jusqu'à une des deux bornes d'asservissement heure-creuse du compteur EDF et part de la seconde borne du compteur jusqu'à la borne A2 du contacteur. Je vérifie avec la sonde noire sur la borne A1. Et la sonde rouge sur la borne A2. Deux cas peuvent se présenter. Le premier, l'écran du multimètre n'affiche aucune mesure. Un problème provient du compteur EDF. Ce n'est pas fréquent, mais selon le type de compteur, cela peut arriver. Le second cas, le multimètre affiche 234 volts. La bobine électromagnétique du contacteur est bien alimentée. Dans ce cas, je vais donc maintenant vérifier à la sortie du disjoncteur de protection de la ligne du chauffe-eau si une valeur s'affiche. De nouveau, deux cas peuvent se présenter. Le premier cas, je sais que la bobine électromagnétique est bien alimentée. Le curseur du choix d'alimentation du chauffe-eau est bien en position auto. Je mets donc en contact la pointe de la sonde noire sur la borne du contacteur numéro 2 et la pointe de la sonde rouge sur la borne numéro 4. L'écran du multimètre affiche 234 volts, le chauffe-eau est alimenté, le dispositif creuse fonctionne. Il y a donc un problème au chauffe-eau. Second cas, l'écran du multimètre n'affiche aucune mesure. Le chauffe-eau n'est pas alimenté, la bobine électromagnétique est défectueuse. Le contacteur doit être remplacé. Dans ce cas, pour faire fonctionner le chauffe-eau, il faut essayer de mettre le curseur du contacteur en position « ON » ou « Intensité ». Généralement, le contacteur est toujours opérationnel manuellement. Cependant, il fonctionnera en permanence et seul le thermostat du chauffe-eau le pilotera. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtirsa bâtir-sa-maison.net ». Abonnez-vous pour être informé des futures publications.